Guten Morgen alle Idén nous sommes aujourd'hui le Nishmat avon de Chayé Ben Isaac vefani Dora Bat Esther et David Ben Fortuna Mazal et Tamar Bat Monique Assulin ne sousson. Si vous souhaitez aussi de prochaine dites-nous nous dirons à chaque de Là, on continue sur la Mishnah précédente. Je rappelle une Alaha qui est écrite dans la, fin, dans la première Mishnah précédente, en fait, quand je rappelle toute la Mishnah d'ailleurs, parce qu'elle en fait, est nécessaire, c'est que quelqu'un qui débarque, qui nous raconte qu'il est Kohen, on ne va pas le croire que c'est un Kohen, il faut qu'il ait un témoin ou peut-être plus même, ce qu'on va voir dans notre Mishnah, dans la Mishnah, on avait vu là-bas qu'il fallait qu'il y ait un témoin qui vienne témoigner qu'il est effectivement un Kohen. Sinon, qu'il vienne, qu'il nous raconte qu'il est Kohen, je ne sais pas comment ça se passe pour la Birkat Kohenim, je crois qu'il y a une marque qui est dans la Gemara, si j'ai un peu un doute comme ça, quoi. Dans la non pas longuement. De, de, à partir de quand on peut déclarer que quelqu'un est Kohen. En l'occurrence, en tout cas, ce qui nous ce, ce qui incombe pour le moment, c'est surtout le partage de la Trouma. La trauma, moi, quand j'ai reçu ma récolte, je dois donner la tourma au Cohen. Si j'ai eu un nouveau-né qui est né, hein, pour le, le premier-né, il faut donner le pidianaben au Cohen. Il y a toutes sortes de cadeaux qu'on fait au Cohen. -im. Et la question est de savoir maintenant, quelqu'un qui débarque et dit qu'il est -ce qu qu y a le Cohen, est-ce qu'on croit qu'il est Cohen La Mishnah précédente me disait non, on ne croit pas avec un seul témoin. On ne croit pas sans témoin. Mais par contre, un témoin qui témoigne sur le, le fait qu'il est Cohen, on le croyait. C'est ce qu'on avait appris dans la Mishnah précédente. Et même mieux que ça, il y avait dans la Mishnah précédente, c'est que même lorsqu'il y a deux personnes qui viennent et qui nous racontent tous les deux, moi et mon ami, est un Cohen, eh ben on va les croire tous les deux. Parce que chacun, il témoigne sur l'autre. Il y a un témoin qui témoigne sur l'autre. On ne va pas se dire que Khaishinan les gomlins », qu'on va croire que peut-être qu'ils sont faits, ils sont mis de mèche, toi témoigne sur moi, comme ça je témoigne sur toi. On ne craint pas ça. Ça, c'est la vie, la première vie le premier avis de la Mishnah, de la Mishnah précédente. Dans notre Mishnah, on va découvrir en fait trois nouveaux avis qui vont discuter euh, sur tous les détails qu'on a évoqués. Rabbi Oda Omer, en Malin ma la kouna al Rabbi Oda commence d'abord, le premier me dit, on ne fait pas monter, ala kouna en ma la on ne fait pas monter au rang de Kohanim, al piyadéchad avec un seul témoin. Soit, quelqu'un qu'on ne connaît pas, est-ce qu'il ne ou pas, il faut qu'il ait deux personnes Chérim, qui viennent et qui nous disent, oui, il est Kohen. D'accord Et même, mais jamais un seul témoin, et même si le témoin qui vient... Hein, on ne craint pas, il n'y a pas l'autre crainte qu'il est les gomlines. Les gommelines, ça veut dire qu'un il les gommelle à l'autre, il fait, il arrange à l'autre. Un il fait, il témoigne pour l'autre, comme ça, après, demain, il le témoigne sur lui, ça veut dire qu'il y a les gommelines. Donc même s'il n'y a même pas juste un seul témoin qui témoigne sur lui, qui est caché, on ne va pas le croire. Il faut deux témoins selon Rabbi Ça, c'est le premier avis. Amar al-Azhar, Emataï, bimkom, shayesh, oririn. Sur ça, il nous dit, Rabbi El-Hazar, il vient nous dire, non, c'est quand qu'il faut deux témoins, tu sais, c'est quand qu'il faut deux témoins. Bimkom Cheyesh Ohririn, quand il y a des Ohririn, des gens qui discutent, il y a une rumeur sur lui. Par contre, Bimkom Cheyen Ohririn, dans un endroit où il n'y a pas de rumeur, alors Malin la croire Pédéchadon, pour quoi, en ce moment Il vient nous dire, lui, Rabbi El-Hazar, que ça se passe comme ça. Lui, il débarque de, on a dit quoi On était au Guatemala, Hollywood, New York. Il débarque de New York, allez. Et lui, il va nous dire, oh, je suis un cohen, moi. Donc, je suis un cohen. Est-ce qu'on va le croire ou pas Sur ça, on avait la vie de la méchante précédente. Il me disait, il faut un témoin. Rabbi Yehuda, il m'a dit, non, pas, même un témoin, ça ne suffit pas. Il faut deux témoins. Il vient Rabbi Lazar, il nous fait une sorte de compromis entre les deux. Il leur dit, écoutez, ça dépend, est-ce qu'il y a des horérines Non, il n'y a pas des horérines. Soit. S'il y a deux personnes qui arrivent aussi de New York et qui nous racontent que lui, vous allez le faire croire que c'est un cohen, quand on est à New York, les gens, ils discutaient qu'il y avait un problème chez lui. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ouais, il viennent juste nous raconte qu'il y avait une histoire à New York, qu'on a beaucoup parlé sur ce monsieur-là. Ils n'ont pas, pas suivi les, les, les nouvelles, euh, d'accord les ragots, mais en tout cas, c'est juste que c'était pas net. Et sur ça, dans ce cas-là, un témoin qui va venir et qui va témoigner qu'il est caché on ne va pas le croire, parce qu'il faut deux. Si, dans la mesure où il y a eu un, des horérines, des gens qui sont mis à réveillent, ils éveillent des soupçons sur lui. Avalbiokob, Chenorin, par contre, il n'y a pas de soupçon, quelqu'un qui débarque de New York et qui dit je suis un Cohen, il suffit qu'il y ait un seul témoin. la on pourra faire monter même avec un seul témoin. D'accord Et entre parenthèses, il ne précise le verténoir, c'est début la Gemara, en, en lisant bien la Mishnah, on arrive à sa déduction que euh, c'est à condition qu'il n'y ait pas deux koanims qui se témoignent un sur l'autre mutuellement, parce que là, dans ce cas-là, Khaïchina et les Comme il nous dit le bâtonura, Malin et delika Gomlin, quand il n'y a pas des gomlins, il n'y a pas un qui, qui s'arrange et qui s'arrange avec l'autre, d'accord Ok, deuxième, euh, troisième avis de la Mishnah, qui fait quatrième avis en fait, au total, sur, la, sur le, le sujet. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Mishum, Rabbi Shimon ben Asgan. Rabban Shimon ben Gamliel, il nous dit, au nom de Rabbi Shimon ben Asgan, Benazgan, le fils du second, du second, même second vous mettre, le second du, du Kohen Gadol. Alors, il nous a dit quoi, en tout cas, comme al on fait monter à la Kauna avec un seul témoin. Soit, en fait, même quand il n'y a pas de... même quand il y a un problème de goblin, on va croire même un seul témoin. Alors vous allez me dire, mais alors dans ce cas-là, c'est le même avis que Rabbi El azhar ou c'est le même avis que l'avis de la Mishnah précédente aussi sur ça, le main, il me fait rentrer, il rallonge, il synthétise en fait la caméra qui nous parle d'un cas très spécial. Je le fais très très rapidement, c'est pas compliqué en fait, pour bien comprendre la croquette C'est qu'en fait, on, a, on avait une personne qui avait prétendu Cohen, d'accord C'est pas un quelqu'un qui, un quelqu un qui débarque de New York, c'est quelqu'un qu'on connaissait son plan, on savait que c'est un Cohen. Et ensuite, il y a eu une vague rumeur qui a, qui, qui a couru dans la ville qu'en fait, c'était le fils d'une divorcée. Son père c'était un cohen, mais sa mère c'était une divorcée, donc en fait lui c'est un super tralala, il est pas cohen. Cool. Il y a eu une rumeur, il y a eu un témoin qui est venu qui veut dire non, sa mère je la connais, c'était une femme qui n'a jamais été mariée, elle est chère, Tof. Après ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux témoins qui sont venus me dire non ma pitom, sa mère on la connaît. C'était une divorcée, elle a été mariée avec Owen. Et, Et après, après coup, il y a encore une troisième étape maintenant, c'est au début il y a eu la rumeur, après il y a eu un témoin qui a dit que non c'est bon, Il est caché. Après, il y a eu deux témoins qui sont venus dire qu'il n'était pas caché, après, il y a encore un témoin qui débarque, et qui nous dit, ma Peter, oh, mais il raconte ne que des bêtises, c'est de là, là. C'est leur mère, la mère, elle n'était pas du tout, c'était une jeune fille qui n'a jamais été mariée, et dans ce cas-là, elle n'a jamais divorcé. En fait, dire qu'on a deux contre deux, mais avec une personne qui était prétendue être Cohen. Sur ça, on a, d'accord Vous avez suivi l'histoire Je recommence Une rumeur qui sort, pour le moment, Quel... son père, c'est un vrai Cohen. En théorie, le fils est le Cohen. Une rumeur qui sort qu'il y a eu un problème avec la mère, qu'elle était peut-être groucha. Un témoin qui vient qui nous dit « Non, c'était faux. Elle n'était pas groucha, c'était une jeune fille, aucun problème. » Deux témoins qui viennent qui nous disent « Non, elle était groucha. » Et après, un témoin qui vient qui nous dit qu'elle n'était pas groucha. En fait, si je fais le bilan des forces, il s'avère qu'on a un, le témoin 1 et le témoin 4, qui nous disent qu'en fait sa, femme, elle était, sa mère n'était pas groucha. Et deux témoins. Donc en fait, on a une contradiction. Deux contre deux. C'est vrai. Mais quand même, on a quand même une personne qui était initialement prétendue être un Kohen. Donc en fait, quand on a un doute, on met les choses sur leur Khazaka. Donc son père était Kohen. On ne sait pas si c'est un bon Cohen, si c'est un bon Kohen, si n'est pas un bon Kohen. Dans le doute, on laisse Kohen. Ça, c'est si on associe le, deux, le premier et le quatrième témoin. Il y a juste un problème, que pour associer le premier et le quatrième témoin, on peut associer les doutes que s'ils si viennent témoigner ensemble. Sauf dans certains cas de figure, et c'est en fait sur ce point-là qu'ils discutent, comme ils nous le rallongent, le que selon le Rabbi Eliezer, le Tana d'en de, de, haut, quoi. Il pense qu'on qu ne peut, peut pas les associer si témoignent pas ensemble, et selon Rabbanjiman de on peut les associer même si témoignent pas ensemble. Elle a comme Rabbanjiman de en l'occurrence. En l'occurrence, en fait, il a même plus parlé du cas où est-ce qu'on on va croire un seul témoin. Il a aussi évoqué qu'on croit aussi un témoin contre une rumeur, mais même contre une rumeur, mais euh, il y a en fait une marque entre les entre les lignes en fait, qui découlent. Est-ce que est-ce que pour témoigner, quand il faut deux témoins, pour contrer par exemple deux témoins, est-ce que les deux témoins doivent nécessairement parler ensemble, ou c'est celui qui a un qui parle aujourd'hui et l'autre qui parle demain, pour ceux qui ont fait deux figures, là, par exemple, pour témoigner pour le Kohanim, et la elle est habillée comme un rage que c'est même pas la peine de témoigner les deux en même temps. D'accord C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de